Seigneur a prévu pour toi. Il y a Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour le temps que tu nous as donné la force et surtout pour nous avoir réellement permis de parler de ta part, Seigneur. Mon Dieu, laisse que ton esprit puisse parler à nous afin que l'enfant ou le fils ou la fille qui est en train de nous suivre puisse être béni. Au nom des choses. on va se prier. Amen. Voilà. Bon, mon titre oh, aux titre, Moko provocateur non, titre oh, « Oyo ». Évangile, l'évangile congolais. Bon, nous Pourquoi tout ça? Voilà. Bon, comprendre pourquoi. est-ce que titre Oyo? Puisque que moi tant les qui by Internet. Et deux fois même personnellement, par suis je n'aime pas, même regarder le scandale moi, je n'aime pas. Il y a un bien-aimé qui va se reconnaître tant scandale une fille comme ça ou ceux qui sont Congo, tout ça non, frère, tu as là, Pourquoi? Parce que, de fois, ça dit mutumoko boya sa ya satana mutumoko boya azali nae animé de de donc de de mauvaise volonté mutuwana azako ko, ko ya vraiment e panabino avec un euh, but na saka e pou ba balobela ba ye en bien ou en mal bat ba lobelé quand même do alingi bat ba lobelay en bien ou en mal puisque pona saka e ki kombo na e, nini, e ye aye ayé bana mokimubimba et ces gens comme ça, il oui. y a la religion, la politique, il y a la musique, il y a sport, il y a tout. est Il y a tout ce qui Il y a tout ce qui est ah, qui qui tout a a alors, Évangile congolais, pourquoi Puisque, I remarqué avoir a remarqué que of a little bit of a little a little bit toujours. Ça dit le collab actualité le collab théâtre le collab rendement des comptes le collab habitum médiatique tout ça mais pourtant évangile et ensemble Ezali prévu bisali n'est-ce pas il y a qui pour Békangolabatou pour un tu qui s'abat tout Batunini Batuyamabe Batuyamabe écoute ce que la parole nous dit ici écoute c'est la parole nous dit ici la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, 28, donc Romains 1 plutôt, 18 à 20. Parole Oyo, oh il a parole à Paul, à que à Romain. Pourquoi Puisque tout le monde a dit déjà, avant, avant de Mokili Awa. Il y avait des gens qui étaient, au fait, religieux. Ce n'est pas religieux, c'est-à-dire à la doctrine, qu'ils étaient attachés à la origine, à la secte, par-ci, par-là, plus que dans les bons Ce que il faudrait maintenant courir avec la parole de Dieu, avec l'Évangile mais au commun Moutou Azako parce que il y a comme ici l'évangile comme le cola rancune l'évangile comme le cola là on couper sa maloba pour n'abattre pas yo capacité non l'évangile les avons à pour couper sa chimie à n'acquitter ma l'évangile les avons à pour couper sa kimia à n'acquitter ma nous avons besoin de terre à de sangobalamu ça la que tout internet. qui partout C'est pourquoi vous verrez même que, na, catégorie a Google, il y a YouTube, catégorie évangélique. Je vais dire J'ai essayé de contacter pour a catégorie. YouTube, catégorie évangélique, catégorie Je vais dire gospel pour tous à la qui sont Donc, ne pas. que, moi je vais dire, je catégorie je je vais dire, catégorie je vais dire, le monde est rempli de force et de mal puisque le monde est réellement au fait conduit dirigé par le diable ce que on dit il a un problème il faut comprendre que nous sommes là la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Pourquoi? La lumière, ça dit place Buzo place le côté Nous venons pour mettre la vérité. Placez donc le sel. Pourquoi? Le sel, puisque Mungwa et Dakaka et Loko polaté. Donc monakambi si ba Mungwa pe kouma ça dit et polaté. Ça dit Mungwa et Zali bisu toa lui ona doctrine ya Yeshua et bébâté. Mais ceux qui osent de... bien chrétien congolais congolais. Pas pasteur soi-disant, Basako ça ko saint Bali ko côté côté politique à moi côté musique à Ça dit confusion totale. Et nous, nous remarquons que, il y qu a tellement de pleurs. Il y a des gens qui sont dans la Côte d'Ivoire, bien dans le Gabon, il y a il y a le Gabon, tout ça. Mais moi, je parle de Congolais puisque nous parlons lingala, nous sommes Congolais. Tout monde, est bien ce qui se passe. Et puis, au moment il y a des gens qui sont dans le Donc, Balandaka. Ce sont est dans C'est important. Il y a des gens qui sabino, n'est-ce pas, conscience. Il y a des gens qui sont dans le Gomou, il y la vérité. Pourquoi Puisque vous êtes tous corrompus. Vous êtes tous corrompus. Parce que moi, normalement, normalement il faut interpeller. Il faut interpeller normalement. Mais ce, -ce, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, c'est que je vais dire, c'est que je vais dire, que je vais dire, que que la Bible est est-ce que l'évangile est si est Ce que l'évangile est si pas si Mais sois calme tais-toi. L'ouké l'ongé nzambé. Si vous avez moi nzambé, le vrai, il faut l'ouké nzambé. Pourquoi? Puisque ce que vous avez moi et que vous avez eu un de c'est vous avez eu un mokili. C'est vous avez eu un mokili. Comment tu peux passer des temps, au lieu de méditer ma soeur? Il y a des heures et des heures pour y avoir pasteur a fille a chante a dit que répondre une a dit que a que qui temps dit que que aux ans à 50 ans, aux ans à 40 ans, aux ans à 30 ans, mais vin ayo mo na li bosso, o kan si tra na combien de micro na mokili awa. Mais toi vraiment, yomoko mo ko mitcha devant évident sonomitune. Est-ce que je suis en train de suivre le chemin de Yeshua Il y a deux fois même on le que non moni na poto awa, tout ça na ba na ba stress belé tout ça. Mon Nzambe a ça na stress, c'est que quelque part il y a un problème avec toi aussi. Si vous stress, et matin, mais vous ne pas vous ça à Lobi, Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Reposez à Nini, reposez à Yeshua. Reposez à Nani, ils sont à Yeshua. Yeshua a besoin de vous appeler repos, mais il ne pouvez pas alors mais que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se prendra soin de lui-même, de soi-même. Pourquoi Puisque à chaque jour, suffit sa peine. Je veux dire, charge n'abissez colonies sur 24 heures sur 24, même lorsque nous dormons. Hmm. La colère, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Soi qui aujourd'hui ça la macambo, soi vérité y nzambe captive nzambe asa nakanda na yango pourquoi nzambe na besoin bisoto toben gaban nzambe tout ça to propager la bonne nouvelle. Et le même verset continue pour dire « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu, a, Dieu, le, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. au bon moment, au Mais glorifie Nzambe le quoi Nzambe naote. Auxaco Té Nzambe na profondeur na na na na pourquoi parce na na na na na na na na na na na na na na na na Bon, but na biso, atankebatu. E zanini na Mukiliao. Est-ce que tu t'es déjà posé la question au Congolais, but na yo na mokili Eza Nini. But nous zaka rapona kopanza Mabala Abatu, ko mabote bote abatu, kopanza sangoma be kopanza ma camion donc il oh, y a ma, ma lame yo comme ça donc ma b est-ce que but ne qui recoupe zone zone nous a zolo, zolo partout là où il y a des gens qui parlent de choses dieu zone nous a partout est-ce que tu penses que nakati a concept en zambé à cela au congolais pose la carte pourquoi est-ce que d'autres communautés africaines puisqu'ils puisque ils sont ensemble ils ont un but but nos squozeni ni congolais là là même je pose la question à tout congolais pas seulement de chrétiens parce que là, même, il y, y, a, y a à boire et à manger. Dans ces chrétiens, il y a des chrétiens qui euh, font des choses. Vous allez il y a Nzambé. Dans ces ceux-là, qu'il y a de chrétiens, il y a de ceux-là qui sont dans des sectes. C'est-à-dire, on a dit que dans ce donc les Congolais, euh, en général, tout court, but est les Congolais. Nzambé, a linga gens qui Yeshua nous a aimés. Yeshua est mort pour nous lorsque nous n'étions même pas encore nés. Yeshua a pésipi ça, bon, moi Mais yo, on a où ça, bon, moi yaseko, on y a Ophélé. Mais tu, on a quatre, on a la même personne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que Omitia, yo, moko devant tes responsabilités? Omitou, na question, suis-je réellement enfant de Dieu? Posez-vous cette question Congolais Congolais D'abord, Congolais est un pays En Afrique, je pense que c'est le deuxième pays En Afrique, si je ne me trompe pas Après, est le troisième Après, le Soudan, je pense que c'est le deuxième Si je ne me trompe pas dans le cas, il y a, il y a le deuxième deuxième Tout ça, la population est évaluée à plus de 100 millions D'habitants le cas, il y a 100 millions d'habitants Il y a des gens qui se disent chrétiens à bah, presque 80% sans compter les bah, catholiques quoi, on a tout ça, toujours, ensemble peut-être bah, 90% pourquoi je l'avais dit dans d'autres vidéos que dans chaque avenue, dans chaque rue il y a des églises maintenant posez-vous la question pourquoi les choses ne marchent pas alors tout le monde a Israël ils ont en guerre dans Palestine mais au Québec ils ont développé ils ont développé. Tout le monde a Ukraine, alors donc pays ils ont ils conflit depuis qu'Alain il n'a n'a Mais Batonga yango. Mais pourquoi Congo Batonga en moté? Motema, Motema ma, ma B, Congolais Tika, Motema ma B, Congolais Tika, Motema ma B, Congolais osa ma, éternel T. Congolais, un jour, au collège, au nini. Toi tu qui te dis chrétien, congolais, au nini, pour but, nini, pour ça, nini. Est-ce que tu te poses des questions? Ba question, Bongo. Si on a but dans les non, ba, -ba vérité, -ba -ba en de vrai. Mais tu vas te coller dans la bature dans la Zambie, de vrai. Et quand bongolamoté, ce n'est pas un effort personnel, mais c'est la disposition de ton cœur. Ce qu'on dit, Mokoti Kamabe, Zambako Yoka Yo, Akoyeba Yo, puisque yo et Yeshua Koyoyo a commencé Yo moins en Ayé. Et lorsque tu seras son fils, sa fille, ou coller dans Maloba Dieu est amour, tu auras l'amour. Dieu est patient, tu auras la patience. Dieu aime le monde, tu vas aimer le monde, ça dit pas le monde matériel, mais Batou. Okolinga, vous avez Batou. Congolais, soit moni rwandais, non, ennemi n'angai. Congolais, je moni suis Congolais, mais pour vous région, avoir une région, je ne suis pas. Mais aux appels chrétiens, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Et là, vous vous bino, il y a plus que vous faites un mélange. Il y en a bien, évangile congolais. Quelqu'un qui se dit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, je ne sais pas quoi. Mais il se comporte comme un, plus qu'un païen. Quand on a Romains 6, 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments, des instruments de justice. Ne livrez pas vos membres au péché. Tu vis étant soi-disant enfant de Dieu, mais tu mènes une, une vie en cachette. Que les gens ne peuvent pas C'est un signe pour les un scandale. Tu te tu dis enfant de Dieu, mais tu as de la haine. Non. Non. Un enfant de Dieu ne peut jamais, en aucun cas, avoir de la haine. Yeshua a Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous haïssent aissent. Yeshua a sa ou quoi? Pourquoi? Puisque Dieu étant saint, n'écoutant pas à yukara l'osembre, et à bas soumoukite, bisso shikoto zwa charj wana. Bato bato biso abissoma be, puisque t'ou quoi? Il y a bango, tout sengi dzemba limbi sa bango, dzembe as bango, dzembe as kango la bango, dzembe ami moni sa nakati na bango. C'est ça l'évangile. Mais ce n'est pas un évangile qu'on va Non, ça, ce n'est pas l'évangile, ça, c'est l'évangile congolais, purement congolais. »« Et Nzambé homme, je suis un C'est je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis les gens veulent être le numéro, le numéro 1 un Parti politique, ceux qui ça. Mais église, ceux qui combien de millions. Mais vous voulez quoi C'est l'argent que vous cherchez, c'est la gloire que vous cherchez. Alors, ne vous dites pas que vous êtes enfant de Dieu. Répentez-vous, laissez ce que vous êtes en train de faire pour vous dire réellement que vous avez un Zambé. Abandonnez vos péchés, abandonnez vos plans machiavéliques, les choses que vous êtes en train de comploter contre même le peuple de Dieu. Comment ça la être stratégique? Comment ça va être un bon bon bon? Comment ça va être un bon esprit? Et vous dites vous êtes, vous êtes enfant de Dieu? Non! De quoi vous êtes en de Deux fois, un mouchot te t'a dit, tant que je me suis je peux dire, oui, quand même, et puis après, non! Et puis après, il y a des enfants de Dieu qui écoutent. Je vais vous dire que vous avez un conseil. Azo, Kayo, mais Azo, ça a la moté. Mais nous fait que nous avons eu un peu Un jour, avant dit il y a à nous, mais nous sommes en temps Et moi, je connais des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, kabiso, tu sens vraiment que nous avons besoin de nous. Mais là, maintenant, tu es en bonne santé, physique, morale, spirituelle. Et je te pose la question. Est-ce que as-tu pensé réellement, y'a qu'au tiers, y est souvent incapable de bouger na yo, y est souvent dans un bison incapable de bouger na yo. Cause la problème est à te poser au Mozambique, cause la problème il y a été au lieu présence en Zambie, cause la problème il y a été au Benga, bises pour te sembler na yo. C'est là aujourd'hui que tu dois prendre une décision, tu dois te décider pour laisser ce que tu es en train de faire. Des peut-être aux que Faut mettre on la en Zambé. Il y a des gens qui veulent parler mais peuvent pas puisque ils sont Il y a des gens qui veulent lire mais peuvent pas lire puisque ils sont aveugles. Il y a des gens qui veulent même entendre, écouter ce que qui suis en train de dire « Mais ils ne peuvent pas puisqu'ils sont sourds. » Mais ils n'ont pas la capacité d'écrire à ce est m'ont Il y a même des gens qui savent, qui ne savent même pas marcher, puisqu'ils sont bah, handicapés. Il y a même des gens qui n'ont pas de main. Mais ils ont la peu de main. Et ils ont un peu doté de quelque chose. Alors, comment ça va multiplier ils ont un Ils ont un de qui le bon ma bien pour la, pour la gloire de Dieu. Ça va ce talent à Koko Mavanzembo. Écris des chansons pour la gloire de Dieu. N'écris pas des chansons pour, pour le monde. N'écris pas des chansons pour injurer les autres. N'écris pas les chansons pour faire de bêtises bien des choses. Excusez-moi le terme. Seulement, salakabu Nyama Moutou, Moutou. Malouba, on a zo te a yon avez des à Et il place e yo peo, video kapetan, la maison. Et vidéo à faire. Vous avez un capitaine qui est là. Vous la un um, coup la coup de coup de coup de coup de coup A le coup, pigeon attaque fait un de a la place qui est là. a un réellement. Il que nous nous avons un peu de changer nous Le temps que je suis en train de parler, je me tiens à la porte, je frappe. Et pendant que nous avons dit que nous avons a que nous avons a a Fongola avons dit a nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous Et dit nous avons dit que nous avons nous avons dit nous avons dit que il y a un peu de Panza, de Il a, a même pas un dieu de blanc Il y a un de Dieu de noir. Il a un e kat, kat, so, so, de Il n'y a pas Dieu de de noir. Il a de puisque majorité au congolais, commun même dans la Europe, diaspora est cola, et racine à Alors, que Un jour, Un jour, nous faut que l'éternité soit ghetto tout est abattu dans l'ensemble même si c'est en lingala mais c'est pour tout le monde que dieu bénisse chacun de vous il y aura des message dans le cas, il y a une mission de n'a le bac y a toujours ma question à lire au tournier pour répondre et puis euh, vous avez une habitude n'est-ce pas de partager ma vidéo tout ça là aujourd'hui même parti à au au ça lui capture dans groupe au tinde pas motu puisque de fois c'est comme ça et puis euh micoleko ya tout comme ça va va bainga ngoni ba short vidéo auto mona système na carte youtube il y a 60 donc 50 au mutako couper ça message tout ça la système mona pour la carte toujours toujours présent na carte média puisque monde a tellement pollué Internet a, pour y a à as besoin pas un à solo, pas un de la polio, de la bébé, de a bébé, de de de de en la la bonne nouvelle. la la de et bah une minute pour na coper ça sanguemalamo nandenga nzamba kukokia kukwa ku agosunga biso de façon que mutu mo ko quelque part dans être en Afrique ne baza katu na problème yaba yaba yaba yaba internet peut-être avec une minute mutaku ko comprendre quelque chose et c'est comme ça que nous allons faire ça par la grâce de Dieu bien sûr ce qui nous ont bénis à tout ça là en que Dieu vous bénisse abondamment comme dans commune balastimana une autre émission sur les avertis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.